Vous êtes en reconversion professionnelle Si les mots coaching, bien-être, minceur et nutrition vous interpellent, si vous recherchez une activité qui se rapproche de vos valeurs, si vous êtes passionné par les neurosciences et l'épigénétique, vous êtes au bon endroit. Devenez coach neuro-comportementaliste en nutrition, agréé Méthode Mère et rejoignez notre réseau de partenaires. Forte de plus de 10 ans d'expérience, la Méthode Mère accompagne aujourd'hui des milliers de personnes à mincir durablement sans faire de régime. Vous aussi Formez-vous et aidez à retrouver légèreté et joie de vivre durablement.